Bonjour à toi chers spectateurs, ou plutôt devrais-je dire Bonjour à toi cher spectateurs, spectateur, et bienvenue pour le Super Mario Bros. le film uh -uh uh -uh <rires> J'ai un peu honte de faire ça. Euh, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Euh, euh, le résumé c'est extrêmement simple. Alors, ce n'est pas une blague, mais Luigi et Mario sont bien plombiers dans Brooklyn. Euh, et du jour au lendemain, alors que la ville est en train d'être submergée par les eaux, ils vont décider de rentrer dans les égouts pour essayer de régler le problème, et ça va leur ouvrir une porte sur un vaste monde, dans lequel ils vont tous les deux se perdre, et Mario va surtout faire la rencontre de Peach, qui va lui annoncer que Bowser est sur le point d'envahir son royaume, et qu'elle a besoin, non pas de son aide, mais de celle de Donkey Kong. Et Mario va quand même se greffer à l'histoire, parce que sinon ça serait un, un petit peu dommage. Et pour en parler avec moi, ben... Bah... Tu me l'avais demandé, je, voilà, tu me l'avais demandé, mais dans tous les cas j'aurais un peu pensé à toi instinctivement par lien avec Sonic. Ouais le lien avec Sonic et puis bon comme je suis euh, un gros joueur, euh... voilà, c'était... Euh... Ça semblait logique. Et puis c'est un peu la disette Disney en ce moment donc... Ah euh... oh, ça c'est clair. Comment ouais. vas-tu mon cher Ronan Eh bien ça va très bien. Euh, pff, alors, perso, je vais donner mon ressenti sur euh, ce projet parce que je t'avoue que quand j'ai vu l'annonce du film, mm -hmm. Ça semblait être la grosse daube. Moi, je t'avoue que je n'y ai pas cru une seule seconde lorsqu'ils ont annoncé le projet. Même si j'aime beaucoup ce que fait Illumination Entertainment, même si j'aime beaucoup ce que fait Shigeru Miyamoto, je me suis dit, pourquoi les deux font équipe qu est, qu est, qu est, Quel est l'objectif Et j'ai vu cette liste de casting et je me suis dit, ouille, aïe, aïe, aï. on part ouais. sur quoi là Alors moi, j'y croyais, mais c'est à l'annonce du casting que j'ai fait ouf. Ouais, ouais. Voilà. je crois que cette annonce de casting, elle nous a tous un petit peu refroidi. Après, je... Après, bon, moi je suis loin d'être fan d'Illumination, à part euh, les deux premiers mois mochés méchants que j'ai vraiment appréciés. Depuis, je trouve qu'ils se renouvellent vraiment pas assez. C'est un peu toujours les mêmes ressorts. Les Ils bons... ont une formule et ça voilà. fonctionne, quoi. Euh, et du coup, bon, bah, je me lasse un petit peu de, de... de cette euh, boîte de, de dessin animé. Et en fait, le, le... en plus, je me suis dit, Shigeru Miyamoto qui va être euh, impliqué dedans, ça risque d'être un pur produit euh, dérivé Nintendo et quelque part c'est le cas. Bah oui oui, oui ça se euh, cache pas. Hein. Et du coup c'est serait que bon euh, j'étais sceptique voilà au début. Bon les premières bandes annonces m'ont euh, complètement rassuré. Ouais parce qu'ils sont allés dans une direction vraiment de rester fidèle au matériaux d'origine, voilà. de proposer un univers qui soit assez chatoyant pour rappeler les jeux vidéo mais en même temps d'avoir une patte Illumination Entertainment. Mmh. Euh, je t'avoue que du coup, ouais, je suis un peu comme toi, la bande-annonce m'a un peu rassuré, mais j'étais quand même en train de me dire, est-ce qu'on n'est pas sur le projet type du film d'animation qui va un peu racoler auprès de plein de publics, qui va pas réussir sa mission principale qui est d'avant tout être respectueux du jeu vidéo et en même temps être un petit peu divertissant Je me suis posé beaucoup de questions lorsque j'ai euh, vu moi, la bande-annonce. c'était sur le... le justement, c'est pas la première bande-annonce, mais quand, au fur et à mesure qu'on avançait dans les extraits de bande-annonce, etc. Je me suis dit, mais ils vont mettre combien de trucs dedans parce qu'en fait, il y avait euh, Mario, Mario Kart, machin, euh, Donkey Kong. Il y avait, enfin, je me suis dit, ils vont adapter tous les jeux depuis les années 80 dans un seul truc. On va voir dans la scène post générique et... Sonic se pointer pour faire un Mario <rire> et Sonic au jeu de Sur le moment, je me suis dit, mais il y en a, va y en avoir trop, ça va être blindé ouais. de trucs, on va se, ça va être trop dense. quoi Et bon, dans un sens, c'est un peu le cas, on en reparlera, mais, euh, mais du coup... Euh, Ouais, par moment, je me suis dit, mais s'ils adaptent tout ça, si un jour ils veulent faire une suite, ils vont avoir quoi à mettre dedans Ah, bah ça, c'était la grande question. Voilà. Mais bah, je vais te donner tout de suite la parole. Qu'est-ce que tu as pensé donc de Super Mario Bros, le film Alors, j'ai trouvé que c'était euh, j'ai passé un très bon moment. Pour le coup, c'est euh, je pense que c'était le mieux à faire. Si tu as adapté Super Mario, autant le faire en film d'animation. On a vu ce que ça a donné en live action euh, il y a quelques années. Rest in Peace <rire> 1980. Encore, que, encore ah. que moi personnellement, euh, je le garde un petit peu dans mon... Oui, parce que c'est un c'est un, de... un, un anard de cette époque-là, ça fait ouais, partie de nos souvenirs euh... d'enfance un petit peu. C'est ce bowser très étrange, euh, ce, ce, ouais. ces coups-pas terrifiants et cauchemardesques. Ouais. Euh, Mais donc, euh, donc ouais, là j'ai passé plutôt un très bon moment, plutôt très rassuré par rapport à... Je, je pensais en fait partir devant Fan Service le film. Alors c'est le cas mais pas dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fanservice, énormément de fanservice, mais c'est jamais, euh, ça, ça, jamais au détriment de, de, du récit, de mmh. la cohérence de, de l'ensemble, donc euh, ça va, voilà, j'étais plutôt... Euh... Après je vais pas être dithyrambique en mode c'était le meilleur film, euh, voilà y a, y en a, comme je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, mais euh, franchement c'était... C'était bien, et du coup ça, ça, continue à, ça continue à contribuer à cette vague d'adaptation plutôt correcte de jeux vidéo qui... Parce que ça faisait un petit moment... Euh, voilà On, a, on, a... on est sorti de la malédiction j'ai l'impression. Alors je n'irai pas jusque là, parce que je sais que toi tu aimes bien Sonic, moi je reste sur le fait que les Sonic c'est quand même pas foufou. Euh, mais en tant que tel, cette adaptation de Super Mario Bros est bonne. Voilà. Elle est bonne, elle est divertissante, elle est amusante. Mais, et il est bon tout de suite de le placer comme ça parce que ça sera calé, ça reste un film pour les enfants. C'est un film de Illumination Entertainment, ça n'est pas un film d'un studio qui se dirait « je veux faire un truc pour les adultes et pour les enfants ». Ça reste un film pour enfants, avec des références que les adultes vont comprendre, mais avant tout le public visé c'est des petits minots. Nous avons la chance, toi et moi mon cher Renan, d'avoir gardé notre âme d'enfant, donc du coup nous, sommes, nous avons été totalement divertis par le film. Moi je trouve qu'il est un poil oubliable sur la fin et que honnêtement, euh, je ne vais pas le garder en tête comme étant une grande adaptation, mais comme étant une proposition de cinéma amusante et qui vient en complément en fait, de tous les jeux vidéo qui sont proposés autour de Mario. Mais c'est un bon divertissement, plutôt pour les jeunes, mais ça se tient. Voilà, c'est ça. C'est... Euh... Plutôt pour les enfants, en fait, c'est ce qu'on disait hors caméra, il n'y a pas de sous-texte. Contrairement à un Disney, par exemple, où, euh, où quand tu, une fois que tu as, as cassé un peu le vernis de l'histoire de base, en fait, tu as plein de thématiques qui sont très adultes. Enfin, très adultes beaucoup plus compréhensif par des plus matures, voilà, mature. plus matures et qui font qu'un revisionnage des années après, en fait, te fait redécouvrir le film d'une autre manière. Là, il y en a pas. Voilà, c'est vraiment, euh, c'est très tard. très linéaire, très très degré, linéaire, très, très simple. premier degré. Et du coup, en fait, l'attrait pour un adulte, ça va être effectivement toutes les références nostalgiques, qu'elles soient musicales, visuelles, euh, mmh. sonores, évidemment. C'est ça. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ça va être surtout là-dedans. Mais donc, du coup, le, le, le, ils ont ciblé tout le monde, mais pas sur les mêmes. Euh, pas, pas sur l'ensemble du film. Ouais, pas sur le vrai, même pied d'égalité. Quoi. Quoi, voilà. ouais. euh, je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. Le scénario est écrit par Matthew Vogelsen. Alors J'ai découvert que Matthew Vogelson, comme je te le citais lorsqu'on est allé voir le film, est tout de même un des scénaristes de la série Rick et Morty. Mm -hmm. Ce qui me surprend toujours qu'il soit allé chercher ce mec-là. Et c'est surtout très rare qu'un film d'animation soit écrit par une seule personne. Oui. C'est très très rare. Ça arrive quasiment jamais, si je me plante pas. Enfin, c'est c'est vraiment une petite anomalie et de temps en temps ça arrive. Je crois que chez Illumination Entertainment, c'est par contre quelque chose de récurrent. Oui. Ils ont souvent des scénaristes uniques qui portent le film du début à la fin. Ce qui est plutôt une bonne idée parce que ça permet entre guillemets d'avoir une cohérence globale sur tout le film qui appartient vraiment à un seul auteur. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais au moins il y a une cohérence. Euh, disons que cette cohérence ici, elle est vraiment dans l'idée de raconter quelque chose qui tient sur un post-it quoi. Oui c'est ça, il y, a, il y a un scénario qui est léger, euh, ah bah, même très léger, très mais... léger, très léger hein. qui, qui est un petit peu un, un, un patchwork de plein de trucs qu'on a vu 20 ou 25 000 fois, c est, c est... donc on a effectivement le, le entre guillemets, pas le, pas le road movie mais le, si, enfin le, le moment où, enfin même si c'est très court dans le film le moment où ils vont d'un point a à un point B, oui, où, des... oui, où ils oui, vivent oui, des ça. aventures bon sauf que c'est un clip show donc bah euh, finalement il n'y a pas vraiment ça pas vraiment de euh, moi j'ai vu du Shrek j'ai vu du enfin plein de, plein de, plein de de, de de petits bouts de films qui existent déjà euh, donc c'est c'est voilà c'est pas profond c'est pas ah non non non on sent que Mais ça se tient on sent que c'est pas l'objectif en fait on sent que l'objectif de, de, de Vogel c'est vraiment de de construire un film qui sonne juste comme une aventure où les personnages vont aller d'un point A à un point A l'objectif c'est vraiment de leur faire faire une boucle Qu'ils commencent à Brooklyn et qu'ils finissent à Brooklyn. Mm. C'est pas du spoil, hein. honnêtement, euh, vous vous en doutez dès les premières minutes du film. Mais donc l'objectif, c'est juste de leur faire une boucle et de jouer justement sur... Euh, si vraiment on devait trouver la thématique globale qui entoure le film, c'est le besoin de reconnaissance. Mm. Tous les personnages sont en quête d'une reconnaissance, qu'elle soit paternelle, qu'elle soit auprès de leurs proches, qu'elle soit auprès de leur peuple, qu'elle soit auprès de leurs amis. C'est, on va dire, la thématique globale qui emporte les personnages et qui fait qu'ils avancent d'un point A à un point B. Mais après c'est clairement ouais comme tu l'as dit des références des bouts de films des éléments dramatiques qu'on a un peu l'habitude de connaître par cœur des pseudo conflits qui vont créer des rapports qui vont inciter les personnages <rire> à se rencontrer à se défaire à se retrouver à, à faire équipe enfin c'est hyper convenu en fait comme écriture c'est ça c'est euh, exactement le, le mot que j'avais en sortant je dis bon c'était un peu convenu maintenant bon il y a l'enrobage Mario avec donc avec l'univers qu'il faut présenter et de ce côté là j'ai envie de dire, c'est une extrême réussite, l'univers, il est respecté vraiment... Euh, ouais, totalement, ça, quoi. ça, on aura l'occasion d'en parler vraiment euh, au niveau en de gros, la voilà, mise scène, mais... C'est ouais. vraiment, ouais. sur, le, sur le scénario, oui, c'est très convenu. En fait, ce qui marche bien, je trouve, le point vraiment que je trouve d'écriture qui, qui tient le coup, c'est l'introduction des différents protagonistes. C'est ça. Parce que Dieu sait que c'est compliqué, lorsqu'on se retrouve devant un tel matériau, de se dire, attends, donc on a deux persos principaux, mais il y a la princesse, il y a le méchant, il y a l'acolyte... Il y a les amis, il euh, y a les personnages secondaires, il y a les personnages tertiaires qui sont limite en fond, mais il faut quand même leur créer une identité. Tu te dis, c'est monstrueux. Enfin, et pire que ça, dans les jeux, ils n'ont pas de personnalité quasiment, vo voire pas du tout. Enfin, à part. Euh, si, peut-être dans les. Alors, après, ça dépend. Sauf sur la pas tête des RPG J'ai pas joué au RPG des, de Mario, donc euh, tout ce qui est Pepper Mario, Super Mario. Euh, Mario et Luigi Superstar Saga, je ne les ai pas fait Donc, peut-être que là-dedans, il y a une caractérisation qui est introduite. Voilà. Mais en soi, euh, Mario, c'est pas, le, le pas le, le, le, la, la série de jeux vidéo où les personnages brillent par leur personnalité, par leur caractérisation. Et donc, du coup, là, il y a tout à faire. C'est d'ailleurs une très très bonne idée, je trouve, entre guillemets, de faire un gros clin d'œil en calant Mario et Luigi à Brooklyn. Ouais. Parce que, honnêtement. S'ils avaient voulu être fidèles, ils auraient calé Mario et Luigi dans l'univers. Point. Sauf enfin, qu'il y aurait eu une contextualisation difficile. Il y aurait, ils, euh... ils adaptent une partie de Mario Odyssey, et dans Mario Odyssey, il y a New Donk City qui aurait pu marcher. Exactement. Euh, mais je pense que là, là pour le coup, c'était de la ref au, ah bah au film des de de années C'est de la ref clairement. clairement au film de 93, Ce qui est très rigolo, parce que pour les adultes, là pour le coup, parce que le film de l'époque, euh, voilà, c'est même si l'univers est enfantin, il euh, y a des moments où c'est quand même très très glauque. Mais euh, je trouve que amener cette référence qui est vraiment ancré dans les années 90 et qui ne va pas toucher les générations actuelles ça fait que du coup ça amène une caractérisation et une contextualisation qui est amusante mmh. et qui en même temps permet de crédibiliser un peu le récit ouais. parce que je pense qu'un enfant on le balance tout de suite dans un univers avec plein de choses comme ça avec plein d'éléments et deux personnages principaux auxquels es supposé t'attacher, mais euh, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas comment ils sont arrivés là, tu sais pas pourquoi ils sont là. S'ils avaient oublié ça, je pense que ça aurait été très compliqué de créer un rapport entre les spectateurs et les personnages. Et puis c'est un peu toujours, euh, quand on arrive dans un monde un peu étrange, il faut toujours ce moment où on est ancré dans notre monde à nous, et où il y a un personnage qui nous emmène vers le... qui ne connaît pas. Vous prenez n'importe quel film comme Avatar par exemple, on a euh, Jake Sully qui vient de la Terre, donc à ses références culturelles qui sont les nôtres, et du coup, qui découvre le monde des navis, on, on le découvre avec lui. Et là, c'est pareil, Mario, il, bon, je, je cite Avatar, mais il y en a plein de ah films bah, comme ça. Tous les films comme ça, tu peux citer Matrix, tu peux Exactement. citer Pocahontas, tu peux citer tout, tout plein de films. En fait, tous les films où il y a un voyage du héros, un ça. personnage qui va se retrouver dans un univers, qui va rencontrer un personnage, qui va l'initier à cet univers, il va avoir le choix de faire ça ou non, etc. C'est le voyage du héros et ça fonctionne extrêmement bien ah ouais. parce que ça permet, notamment dans les films d'animation et les films pour enfants, de créer un lien très particulier entre le spectateur et le personnage. Et Il y en avait besoin ici parce que je pense que côté, si tu zappais ça, ça fonctionnait pas. Il y a le pas. côté émerveillement aussi. Du Ouh. coup, on arrive dans le nouveau monde de Jurassic Park. Tiens, je me Oui, de tout à fait. Parce que ce côté nouveau monde avec, euh, dès le début d'ailleurs, l'un des premiers plans, c'est le qui okay, est dans la bande annonce. Hein. C'est le plan contre plongée où on voit le monde champignon autour de lui et bon bah voilà, t'es là en mode exactement pareil que Mario en fait. Ouais, c'est ça. En termes de mise en scène, euh, donc Horvat et Gélinique nous propose une mise en scène qui, je trouve, est très belle. Parce que honnêtement, euh, vu le côté foisonnant de l'univers et vu la multiplicité des environnements qu'on peut avoir dans des jeux Mario, euh, Dieu sait qu'à mon avis, ils ont dû se dire « Ok, on a une colle, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette ?» Parce que franchement, c'est il y, y a tellement de choses, il y a tellement de possibilités et tu l'évoquais très bien au niveau de l'écriture, notamment au moment où ils font leur petit road trip où on nous montre des patchworks en fait, de, de lieux qu'on connaît, ouais. plus ou moins bien, parce qu'on voit des déserts, on voit euh, euh, des routes arc-en-ciel, on voit euh, des petits moments dans la forêt, fin... il y a tellement d'environnements en fait que je pense dans un objet comme ça, tu peux vite te perdre et tu peux vite oublier précisément ce qu'il faut amener pour que le spectateur, il retienne des éléments du jeu vidéo et il se dise quand même « je suis face à un film ouais. ». Oui, c'est la reprise. En fait... Je pense qu'il y a peut-être moins de difficulté à aller chercher ces petits, euh, ces petits moments, justement le désert, euh, le moment où ils sont sur le pont avec le poisson qui le, lui prend la, le visage. <rire> Ça, c'est des trucs qui, qui sont repris texto des jeux vidéo. et Il y a juste effectivement à les, à les mettre dans, un, dans, un, dans une qualité visuelle qui correspond à celle d'un film. Tout à fait. Et malheureusement, Nintendo jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de console qui permette d'aller euh, aussi, un, un, aussi loin dans, dans le visuel. Euh, sauf peut-être le désert qui est clairement repris de Mario Odyssey et je trouve que pour le coup, quand même, si Odyssey, il y avait quand même des scènes qui graphiquement étaient très bien faites, je ah, trouve. qui étaient très bien faites. Les scènes de transition, ça faisait, un petit p... ça faisait pas enfin, non plus film, mais ça... il y avait une patch. Je pourrais pour en chose. parler des heures, mais moi, à chaque fois que je vois les bandes annonces de films, je me dis si seulement Nintendo avait euh, une console de la puissance de la PS5. <rire> T'imagines, jouer à un Mario quand même. Ah, non, bah là. Mais, euh, mais du coup, voilà, le, le, le, le, le, ces décors-là sont bien repris, mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est la quantité d'éléments à l'écran. Euh, quand ils sont au Royaume Champignon ou dans le monde de, de Donkey Kong. Oui, tout à fait. Enfin, le monde. Le, le... La jungle des cons, ils appellent ça. Et où du coup, en fait, à ces moments-là, c'est foisonnant à tel point que je pense qu'il faudra le... limite, euh, si tu veux tout voir, faut regarder la scène et faire pause à chaque image, quoi. Mais c'est là <rire> Il y a en tellement fait, le monde de trucs. Enfin, euh, c'est impressionnant. C'est là qu'on voit la qualité entre guillemets du travail des, des graphistes de chez Illumination Entertainment, c'est que euh, on peut avoir la sensation sur certains de leurs films que ils ont interchangé un petit peu juste une certaine forme d'esthétique, mais qui gardent le même graphisme, qui gardent la même base. Et pour autant, il y a toujours cette idée de rajouter des détails, de mettre plein de trucs à l'écran. Ouais. Au-delà de simplement faire en sorte que le spectateur en ait pour son argent, il y a vraiment ce, ce souci de vouloir faire en sorte que l'univers soit crédible. Ce n'est pas parce que c'est de l'animation, que c'est de la 3D, que c'est un truc hyper travaillé et où on va clairement se dire c'est un film d'animation, qu'on ne peut pas croire en ce qu'on voit à l'écran. Et c'est ça que j'aime bien chez studio, on peut remettre en question plein de choses, leur rapidité d'exécution, l'impression que certains films sont interchangeables, que les sujets sont parfois un peu répétitifs, que les protagonistes se ressemblent, mais graphiquement, il y a une qualité, il y a une puissance du graphisme, il y a une justesse dans le détail qui fait que ça fonctionne. Oui, ouais, oui. Ouais, puis même le, le, le, le foisonnement de personnages, en fait il y a le détail dans le décor et il y a le foisonnement de personnages aussi mm. parce que quand tu es dans le royaume champignon il y a des toads partout et puis à un moment tu as une séquence dans une arène dans le, la partie Kong où tu as une méga tonne de gorilles dans le, dans le, dans le public <rire> et je sais j'ai pas franchement regardé je suis à peu près persuadé qu'ils ont, qu ont dû avoir un gorille de chaque qui a pas de... typiquement c'est le genre de scène de foule où on va quelque, prendre un bout de foule et puis on va le, on ouais, le ça. coller là je pense là, pas, pas, pas l'impression oh, franchement non. ça a l'air d'être hyper... Euh, Hyper bien fait, et puis même dans les détails, euh, même les, les, tout ce qui est poils euh, sur Donkey Kong, les cheveux, les trucs. Les moustaches. les moustaches. Les moustaches également. Et pourtant, on est dans un film Mario, quoi. Donc, euh, c'est. Ils ont réussi à garder quand même un style qui colle vachement au jeu vidéo, finalement. Oui, complètement. Euh, sans, tout, sans pour autant, le, on, on sent bien, par exemple, le, bon, la, la, la salopette de Mario qui est plus détaillée, etc. Mais on a l'impression presque en fait, de voir ce que sera Mario dans 20-30 ans en termes visuels. Quoi. Mmh. Et euh, franchement c'est très très très bien fait et est, on n'est jamais sorti du, en fait, du, du, du jeu. Enfin on reste dans l'univers de Mario parce que justement il y a une cohérence visuelle avec le jeu. Et on n'est plus forcément que dans un film Illumination en fait. Tout euh, à fait. Où là effectivement c'est très stylisé tout le temps. Enfin, les humains sont, sont très là aussi, hein, ils sont très stylisés, mais pas stylisés comme ça. Et puis, ouais, mais PCA ils sont vraiment la... identifiables au style de Nintendo et au ça, style voilà. de Miyamoto, quoi. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut, il faut le mettre en avant, c'est important. Ça fait plaisir de voir Mario en fait sur grand écran, ouais, juste, ça. juste ça. Ça semble bête, hein, ça semble simple, mais en fait, je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens qualifient le film de, de le très voir, bon film d'animation. le voir comme ça. Oui, non, non, mais oui, Parce comme ça. Parce que comme en 93, pas trop. Ah bah non, non, non, non mais c est, c est, à mon avis, c'était une autre époque, les mœurs, c'était différent, on s'est dit euh, on s'est dit pourquoi la, pas... C'était la première adaptation de jeu en film aussi. Hein, oui, quoi. oui, donc il fallait, en fait, il fallait fa passer par là pour... Voilà, il fallait qu'il y ait un anarch qui sorte pour, euh, voilà, bon, ça s'est tombé sur Mario, ça aurait pu tomber sur Street Fighter ou Mortal Kombat, euh, ils ont a, eu après... Je... Il n'a été que le précurseur d'une série d'adaptations plus ou moins merdiques, qui ont amené aujourd'hui à ce qu'on se retrouve avec des films comme ce ou comme Mario, où on se dit pas, on est transcendé, mais où on se dit, c'est bien. Il voilà. y a des idées, il y a des propositions, il y a des envies, il y a un respect, il y a plein de petites choses. Mm. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir. C'est clairement pas le grand film d'animation que l'on pouvait attendre, où on va se dire, « Waouh, c'est un chef d'œuvre, c'est extraordinaire, c'est respectueux de l'univers, c'est pour toutes les générations. » Non, c'est un bon film pour enfants, mais qui arrive à tenir ses promesses. C'est ça. Des promesses simples, des promesses efficaces. Et qui font qu'on ressort satisfait. Et ça reste un produit dérivé. Tout point. à fait. Pour ça le coup, reste pour quand le coup, même un produit on dérivé. On est chez Nintendo et on sent bien qu'on est chez Nintendo. Euh, je pense que d'ailleurs, ils ont eu beaucoup, beaucoup de d'implications dans le film. Pas que. Parce que, ok, il y a le scénariste, il y a la mise en scène et tout, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de en coulisses même si on n'est pas forcément au courant mais je me, je me, je me pose je me demande vraiment s'il n'y a pas eu Miyamoto qui a dit ouais ça serait bien de mettre ça, euh, de mettre ci, de mettre ça et probablement c'est pour ça aussi que ça foisonne d'éléments. Certainement. Euh, parce, que, parce que voilà il faut euh, il faut vendre Mario quoi c'est Mario. Ah bah oui ça reste l'objectif principal et donc oui on perd ce côté chef d'œuvre euh, chef d'œuvre comme on peut avoir quand on regarde certains Disney ou ou certains Ghibli, notamment. Ouais, euh, le côté un peu intergénérationnel qui voilà, fait qu'on est un peu tous touchés. Euh... Parce que c'est un produit dérivé, finalement. Tout à fait. Euh, casting. Alors, casting français, pour notre part. Parce que oui. nous n'avons pas vu le film en version originale. Nous avons choisi de le voir en version française. Personnellement, je suis très content de cela. Exactement. Euh, donc, Mario est joué par Pierre Tessier, qui s'en sort extrêmement bien. De toute façon, Pierre Tessier et Benoît Dupac, qui jouent respectivement Mario et Luigi, je trouve les deux, ils ont des voix euh, qui fonctionnent hyper bien. Et Benoît euh, Dupac est particulier parce que pour le coup il a une voix qui est très associée à l'acteur en version originale Charlie Day ouais. et j'avais un petit peu peur je me suis dit ah ça va peut-être trop nous faire sortir du personnage et en fait pas du tout ouais mais dans la vo justement quand tu regardes les extraits de bande annonce Charlie Day c'est peut-être la meilleure voix il y a Jack Black aussi hein, mais euh, c'est la voix qui marche le mieux sur les doublée en français hein. par Jérémy Covillo du coup Bowser ouais. Et euh, moi, j moi je note quand même Pierre Tessier qui est la voix euh, d'habitude de Ryan Reynolds, donc on entend dans Détective Pikachu notamment. Tout à fait. Euh, pour reprendre du Nintendo. <rire> mais il fonctionne très très bien ici. Et il marche très très bien, et en fait le truc c'est qu'à aucun moment il fait sa voix de Ryan Reynolds. Il fait Mario. Et on y croit en fait, quand il fait un wouhou, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est Mario. on a pas En fait contrairement aux bandes annonces, parce que bon je ne l'ai pas vu en VO mais j'ai vu quelques extraits, contrairement à la VO, où On entend Chris Pratt et on sait que c'est Chris Pratt et où il fait aucun effort de, de modulation de sa voix, etc. Ah bah pour faire ça, ça du Mario. C'est Là, très problématique. lui, il fait du Mario et on sait qu'on est devant. Un... Voilà. Et c'est une excellente. Enfin, franchement, on a une, une VF qui est phénoménale. Là, pour mmh. le coup. Charles Martinet aussi, qui pourrait oui. être le bout de son nez, qui joue Alors, le la père façon, de Mario. Est... Est il est bien dans la VF, c'est bien lui. Oui, aussi il joue, joue le père a... de Mario et il joue le Jobman. Oui, oui, voilà, tout à Job fait. Oui, Il voilà. joue ce personnage-là, Non, ça ne fonctionnait ah, pas bien. J'étais pas sûr que c'était lui dans et la ZF, si, si tout, tout, tout à fait. On a Emmanuel Garijou qui, qui joue Todd, on a Xavier Fagnon qui joue donc Kikong, et on a Audrey Sourdif qui joue la princesse Peach. Enfin, je trouve qu'ils ont Vraiment fait des très bons choix de VF, honnêtement. C'est quand même Donald Renew, quand il fait... Oui, le... Donald Renew qui joue Kamek. Qui joue Kamek. Oui, Et, ouais, et qui le, fait... qu le fait extrêmement bien. Non mais, de... enfin, voilà. Maître il... bonjour, bonjour. Ah, voilà. <rire> le roi des copains. Oui, ouh, tu le tiens, tu le tiens. Mais du coup, ouais. enfin, ils ont vraiment fait un très bon choix de casting global en version française, qui, je trouve, parvient totalement à éclipser l'énorme le... casting qu'on a en version originale, qui peut-être... Alors j'ai pas vu le film en version originale pour le coup mais moi ne me tentais pas. Parce que ouais. je me disais c'est trop des grands personnages entre guillemets en eux-mêmes. Et je me suis dit, hormis Jack Black en Bowser, je trouve que les trois quarts des choix des persos, c'est Peut-être un puis, poil poussif. Pour, voilà. pour certains, c'est des voix très reconnaissables. Euh, tu regardes les, les bandes annonces où il y a Donkey Kong, où on entend vraiment cette euh, Rogaine. Tout à fait. Euh, bon, Chris Pratt, je lui déjà dit, on n'entend que lui. Non, mais Chris Pratt, de toute Par façon, contre, il n'a pas sur... joué Mario. Par lui. contre, Charlie Day marche très bien en Luigi. Je trouve oui. que sa voix, même, quand, même dans les interviews, à chaque fois, je me dis, mais c'est ouf la voix qu'il a en fait. Elle, elle marche extrêmement bien en Luigi. Mais sinon, c'est vrai que c'est un casting VO qui, est, euh, qui fait un peu peur en fait. Qui trop euh, Startanon, t'es pas ça. assez sur euh, crédibiliser les personnages. Exactement. Quoi. Mais ouais. Je pense que de toute façon, il y, avait, il y avait des choix qui auraient pu être mieux faits, notamment euh, notamment Chris Pratt. Ils il auraient pu éviter bon. Chris Pratt. <rire> Écoute, On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Sumer Mario Bros. le film ben, Je retiens un très bon divertissement euh, qui sera forcément à revoir, parce que pour capter tout ce qui, tout ce qu'on nous met dans la tranche, il euh, y, a, y a des références euh, euh, à la toutes les demi-secondes quasiment, il y a un truc à regarder, probablement même des petites références en fond d'image qu'on qu ne voit pas quand on regarde la première fois. Euh, donc à revoir évidemment, et heureusement parce que je, ça aurait été mauvais, j'aurais pas, je me serais dit « bon bah tant pis les références, je m'en fous <rire> ». Mais c'est bien, donc ça va, c'est effectivement une des meilleures adaptations de jeux vidéo. D'un autre côté, j'ai envie de dire c'est plus facile en film d'animation, quand même. Je dirais pas c'est plus facile, je dirais que la, marrer, est la créativité vous. est là, il faut juste la, la condenser pour pas partir dans tous les sens. Oui voilà, mais ce que, ce que je veux dire c'est que pour un univers comme Mario, c'est moins casse gueule de faire un film d'animation, donc forcément on était parti sur un truc qui allait être au minimum correct, tout à ou, fait au mieux excellent, mais euh, du coup voilà, c'est euh, moi je, même si j'y croyais pas trop au début, je me doutais que ça allait pas être une catastrophe euh, oui. absolue. Donc, euh, contrairement à un Sonic, par exemple, où dès que tu annonces le film, tu te dis « Oula, putain, ça pue !» un... Surtout quand tu vois les designs de Sonic au début. Hein, exactement, c exactement. exactement. Là, là où là, dès la première images, on s'est pas dit « Ah, ils se sont loupés esthétiquement !» C'est ça. C est, c est, ça a été… Euh... Donc, c'est un très bon film. Après, c'est vrai que c'est pas un film d'animation monstrueux. Mais évidemment, c'est Mario. Quiconque va aimer Mario va aimer ce film. ça n'y a aucun problème là-dessus, c'est évident. Par contre, si vous avez jamais joué à Mario et que, que vous y connaissez rien du tout... Bon, il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui n'ont pas joué à Mario et qui n'y connaissent rien. Mais du ça tout. existe. Mais ça, ça existe. existe. N'allez pas le voir, c'est pas la peine. Vous n'allez rien habiter. Bon, de toute façon, tu sais, je pense que ces gens-là, ils vont même pas essayer d'aller voilà, voir ils ça. Ils ne vont pas exactement. essayer, mais bon. bon c'est toujours bien de le rappeler. Euh, non, mais ben, je te soutiens. Euh, moi, je dirais que, je, je que c'est un poil plus oubliable de mon côté. C'est un film sympathique sur l'instant, mais rapidement, je trouve qu'il sort un peu de notre tête et on se dit que... C'était amusant sur le moment, sans plus. Ça reste bien fait visuellement, esthétiquement, au niveau de l'ambiance, au niveau du style, au niveau des persos. Euh, c'est respectueux. Euh, le doublage français est extrêmement bon. Je trouve que c'est une vraie réussite d'avoir trouvé ces acteurs-là et de les avoir fait jouer de cette manière-là. Euh, c'est une proposition. Et tu l'as très bien dit, dans le genre, réussir aussi bien une telle proposition, ça mérite d'être souligné. Certes, c'est pas parfait. Et on a plein de petites choses à redire. Mais... Super Mario Bros. le film de Aaron Horvat et Michael Genenik, ça fonctionne, ça fonctionne, donc ça va. Après, je dirais que c'est oubliable en tant que film d'animation. Après, en tant que bon. c'est ça. En tant que proposition d'adaptation de, de jeu vidéo, je pense que ça va rester. Euh... Peut-être. Et c'est pour les enfants en priorité. Gardez ça vraiment en tête. Vous ouais. allez, ou alors ayez une belle âme d'enfant, ce que je vous souhaite. Hein. Mais ou une grosse voilà. nostalgie aussi. Ou une grosse nostalgie. Mais voilà, ayez ça en tête parce que ça reste quand même le public visé à la base. Hein. C'est pas genre, hé, euh, hey, regardez, c'est un film intergénérationnel. Non. T'as film fait par un studio qui fait les mamoches chez méchants. Voilà. Gardez ça en tête. Merci, mon cher Ronan. Ben merci à toi. Mais je t'en prie. Euh, on se retrouvera en mai. Oui, pour euh, la petite sirène, en théorie. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus On va pas parler de musique. T'as vraiment envie qu'on cite que Brian Taylor, il a pas du tout eu d'inspiration. Il s'est dit, oh, il y a des thèmes musicaux de Mario, ils sont bien. Non, je vais les pas, remixer. Non, c'est pas qu'il a pas eu d'inspiration, c'est qu'à mon avis, mais les motos, il a dit, mais ça, mais ça, mais ça, fais-ci, fais ça.